Gapfleu et Altilang présente Les petites leçons de Léonard Les petites leçons de Léonard Vocabulaire et phonétique On dit les cours ou les courses J'ai vécu à Amboise J'y ai pris des cours de français Chaque cours était très utile Vocabulaire Un cours égale une leçon Des cours égale des leçons Prononciation, on dit un ou des cours sans prononcer le S final. Mais une course, c'est une compétition où on court un mètres ou un marathon. Par exemple, et quand on fait des achats, on fait des courses. Si c'est juste un petit achat rapide, on dit parfois qu'on fait une course. Le mot se prononce course. Rejoignez-nous, abonnez-vous a bientôt